Lorsque Totipice défait ses cartons. Hé, hé, hé, hé, les gars, regardez J'ai enfin trouvé une des C'est bizarre, il me semblait pas que la couverture était aussi rose. Qu'il trouve un nouveau livre. Je l'ouvre... Ah ça y est Je m'en rappelle Que personne ouvre ce livre Et qu'il découvre un monde prêt à être détruit. Voyez-vous, depuis peu méchants sévissent entre les différents univers Disney et les ont rassemblés en un seul, créant ainsi un grand désordre inter au disneyen qui a déclenché la guerre entre le clan des chifs avariés des caveaux d'akraba et les licornes de papillons ornithorins du Pays des Merveilles. Ils font tout pour le sauver. Comment on fait ça On y fout les feux il semblerait effectivement que ce soit la seule solution viable. Amenez les torches Ouais, cramez-moi tout, il faut tout brûler. Oh, ça va faire mal.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 Tipo Eh bien les amis, je crois qu'il est temps de respecter une bonne vieille tradition qui m'a permis de protéger mon cul jusqu'à aujourd'hui. Sylphide Du coup on peut aller chercher les bières. Et Laura C'est très simple pourtant, vous avez deux revolvers à bariller il Y'a pas à dire que vous soyez en train de vous foutre sur la gueule, de vous envoyer des fleurs, vous êtes toujours ces chiens. Flynn Franchement c'est hyper cool tout ça, je suis sûr qu'on peut en parler pendant des heures mais à vrai dire, j'en ai rien à foutre Et Yggdrasil Qui ça Yggdrasil Euh... euh... je vois pas qui c'est. Yggdrasil je comprends pas un seul mot de ce que tu racontes. Et pourtant, j'ai encore rien fumé. Hugo, bon, on est perdu. Voilà, vous content contents Mais comment est-ce qu'on a fait pour arriver dans les égouts On n'était pas censé prendre le métro qui Moi, je suis pas bleu. C'est violet, un hein, Mentali. Totty un voyage inattendu. Euh, typo Typo Qu'est-ce qu'il y a C'est pas le moment de taper la discute, là. Mais le problème, c'est que Hilo. Je sais qu'elle a un problème. C'est même le problème de tout Totty Je crois que l'odeur de la bière qui coule là-bas l'a réveillé. Pierre